Amen. Amen. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu de ce qu'il nous a accordé pour la grâce de rassembler ce matin dans sa maison, aussi de pouvoir le chanter et glorifier de tout notre cœur et l'adorer, parce qu'il nous a priés pour que nous puissions l'adorer, que nous puissions réellement aussi le servir de tout notre cœur, étant réellement notre Dieu et Dieu. Nous sommes ses enfants, ses fils et ses filles, auxquels réellement il a accordé aussi la grâce de pouvoir aussi savoir aussi leur position et aussi ce que euh, leur Dieu en tant que Père attend réellement de tout un chacun de nous. Nous lui sommes vraiment reconnaissants de ce qu'il nous a accordé encore le souffle de vie aujourd'hui. Aucun de nous soyons parmi ceux-là qui ont eu à pouvoir trouver la grâce de pouvoir réellement être sauvés et de croire en lui, comme la Bible dit, que le vivant, des vivants ce sont ceux-là qui étaient nous. Comme nous l'avons aussi entendu, il nous a accordé la grâce à ce que notre âme soit sauvée. Comme la Bible dit, l'âme qui paie, c'est celle qui mourra. il nous a accordé la grâce que la nôtre réellement puisse comprendre, puisse réellement aussi saisir l'importance et de pouvoir croire réellement à la parole de Dieu et recevoir réellement le salut, afin que réellement il puisse réellement se reposer en ce Dieu et avoir réellement aussi un protecteur, et dans toutes les circonstances nous puissions réellement nous rappeler de ce que lui, il a eu à pouvoir faire pour nous, et comment aussi il a toujours eu à pouvoir agir à l'endroit de ceux qui le connaissent et qui recourent à lui et qui crient à lui effectivement comme. Il a fait dans les Saintes Écritures avec le peuple d'Israël qui, aussi à cause de souffrances, de difficultés, puisqu'ils savaient qu'ils étaient la postérité d'Abraham, effectivement, auquel le Dieu très haut avait accordé la grâce d'avoir la promesse en disant Je serai donc ton Dieu et le Dieu de ta postérité après toi. Donc ils savaient que réellement, qu'il n'étaient pas en d'adorer un Dieu mort, comme vous pouvez se faire la question encore ce matin. Ils savaient qu'ils avaient un dieu qui était vivant, un dieu qui agissait encore, et que dans la situation dans laquelle ils étaient, c'était pour un temps déterminé. Parce que le dieu de leur père Abraham, Isaac et Jacob avait fait la promesse en disant jusqu'à ce que quittent les Amoréens puis arriver à pouvoir atteindre son comble. Alors à ce moment-là, je le ferai sortir et je le conduirai dans le pays où beaucoup le lait et le miel. C'est la promesse que le Seigneur avait faite. nous lui sommes aussi reconnaissants pour la grâce qu'il nous a accordée aussi de ce que nous étions sans espérance, sans foi, sans Dieu, sans, sans droit de citer en Israël, étranger aux, aux alliances et aux promesses ainsi de suite. Et il a fait de nous un peuple. Nous qui n'étions pas un peuple, il a fait de nous un peuple. Et nous sommes rassemblés réellement ce matin pour adorer ces dieux, Amen. le même dieu est Abraham notre Père aussi a adoré, parce bah, qu'il est devenu notre Père, par les sacrifices qui a été accompli, que nous avons donc accepté, puisqu'il était donc écrit dans les scènes Écritures, comme dans le livre de, de Galates, je juste dire cela, et dans Galates au chapitre 3, je pense que c'est cela, hein? est ce que l'apôtre Paul dit, et c'est merveilleux de pouvoir voir comment cet homme ici, avec la grâce extraordinaire que Dieu lui a accordée, de pouvoir réellement voir la... La révélation, la compréhension de Saint-Écriture, quand, quand il parle et, et décrit, c'était tellement si, si merveilleux de pouvoir voir là où, où les hommes de Dieu ont eu à pouvoir placer leur confiance. Vous vous rendez compte, frère, avec autant de hardiesse, autant d'élan de, de cœur, cet homme de Dieu et qui au peuple de Dieu, regardez comment il leur montre, effectivement. Juste, parce qu'on va lire les versets tout à l'heure, je vais lire avec vous. Donc. C'est le chapitre 3, verset 1, où, où il dit « Ô Galates dépourvu de sens », qui vous a donc fasciné pour que vous n'obéissez plus à la vérité Vous, aux yeux de qui Elle est très bien. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Donc, il, il a été peint il a été tellement décrit que vous pouviez même voir comment les choses étaient pour que vous puissiez arriver à pouvoir voir la réalité et comprendre que ce qui s'est passé, c'est que Dieu a eu à pouvoir accomplir pour nous, effectivement, avait un objectif de ce que ces sacrifices ont son importance. Et c'est important qu ait beau que le peuple de Dieu puisse, ceux auxquels, effectivement, le Seigneur a accordé la grâce de pouvoir, elle, moi, entendre l'évangile, qu'ils comprennent, effectivement, les choses de Dieu comme Dieu veut qu'elles soient donc comprises. Il dit, frère, nous, nous connaissons, nous savons. Nous allons d'abord lire ici. Il est très bien au chapitre 3, donc, des, dans la comme il dit. Alors ici, tout en, en, en, en prêchant comme il le faisait. Il dit, verset, verset, euh, verset, verset 15, je pense que c'est ça hein. Verset 15, il a parlé d'Abraham, effectivement, et, puis, euh, et aussi de Quand vous vous connaissez, la parole d'Abraham, monsieur l'a posé. lui, il dit, mais, verset 15, il dit, mais, frère, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme. Bien qu'elle soit par un homme, n'est annulée pas. Et personne donc n'y ajoute. Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités. Vous remarquez, c'est merveilleux ça. Donc quand les gens pouvaient lire effectivement ça, et là, le Saint-Esprit ramène le point à leur juste place parce que c'est une grâce quand Dieu peut ouvrir les yeux et le cœur pour que tu comprennes les choses qui sont en rapport avec le programme de Dieu, les Saintes Écritures. Vous pouvez être des chrétiens depuis des années, frères et sœurs, mais sans réellement être dans la, dans la chose de Dieu, effectivement, dans, dans, dans, dans la connaissance parfaite des choses que Dieu a faites. Il dit quelque part un peu plus, mais mon peuple meurt par manque de connaissances. Et là, il montre effectivement, parce que tout ce qu'il disait, il pouvait mettre tout au pluriel, ainsi de suite, hein, il, il rassemble tout, il dit non, il dit, il n'est pas dit, il faisait bien ses paroles, il dit, il dit, et il n'est il, il il, il, il, il pas dit, et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Alléluia. Et à ta postérité, c'est-à-dire, à, à Christ. Alléluia. C'est comme cela que le, la nous la, la, la, la dit, verset 26, il dit,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 Nous puissions réellement aussi reconnaître que nous sommes la postérité d'Abraham. Sinon, nous adorons le même Dieu qu'Abraham a adoré. Amen. Nous adorons le même Dieu, effectivement, qui a vité aussi Abraham. Amen. Et qui lui a fait la promesse et qui lui a monté, effectivement, comment est-ce qu'Abraham peut demeurer, effectivement, lui et sa dans cette alliance que Dieu a eu à pouvoir établir avec lui. Et nous sommes réellement de. De, la, de, de, de, de, de cette même postérité, effectivement, que Dieu a eu à voir manifester, qui doit croire, effectivement, aussi, comme Abraham, a eu à pouvoir croire aussi. Et si la procédure naturelle d'Abraham, effectivement, Dieu a eu à pouvoir la faire sortir, effectivement, de l'esclavage où il était. La promesse l'a conduire, effectivement, dans le lieu dans lequel Dieu avait donc fait la promesse à Abraham. Et si nous, nous sommes devenus la procédure d'Abraham, effectivement, par réellement ce que Dieu a eu à pouvoir réellement accomplir au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez très bien, frères et sœurs, ce que cette procédé d'Abraham, aussi naturelle, qui était sortie avec beaucoup d'allégresse, ayant vu enfin, effectivement que leur Dieu a manifesté Dieu tout puissant, sur le chemin pour entrer dans la terre promise, ils ne sont pas tous entrés. Bien qu'il y a été la possédé d'Abraham, vous savez cela, non Et aussi, aussi, nous sommes appelés aussi.. Être la postérité d'Abraham aussi, hein, c'était dans la promesse aussi. Et ceux qui sont entrés, frères, c'était réellement la postérité d'Abraham. Mais pour qu'elle soit la postérité d'Abraham, il devait avoir la même foi. Amen. Et avoir la même persévérance. Amen. Avoir la même confiance qu'Abraham avait en son cœur. Croire réellement et vraiment s'accrocher davantage, effectivement. C'est cela qui démontrait qu'ils étaient la postérité d'Abraham. Et même quand il est venu, vous souvenez encore dans Jean, au chapitre 8, il pouvait dire, nous oh, nous sommes la portée de la parole de si Abraham était réellement votre père, vous m'aimeriez. C'est Mais là, vous cherchez à pouvoir me faire mourir, effectivement, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Mais dans Abraham, ça pénétrait. Amen. Dans Abraham, ça trouvait réellement la place, n'oublie pas, je suis chrétien, je crois que tout est ainsi, ça va aller très bien, il faut d'abord que vous puissiez, c'est l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament qui dit, examinez-vous vous-même, Donc c'est-à-dire que, que chacun de nous n'ait pas une autre opinion de lui-même, mais qu'il puisse s'examiner dans la simplicité, dans, dans la foi, parce qu'on peut se barricader les yeux et se dire qu'effectivement tout va très bien, je vais y arriver, les autres non. moi oui, mais en réalité, effectivement, les autres, oui, toi, non. C'est absolument important que chaque jour, un fils de Dieu ou une fille de Dieu doit arriver à voir se mettre à genoux et se repentir, demander pardon, implorer la grâce de Dieu, le secours du Seigneur, afin que le Seigneur l'aide à pouvoir réellement se retrouver toujours constamment dans sa présence. Nous sommes dans un, dans un combat dans lequel nous nous trouvons. Et nous devons réellement chaque jour réellement tenir ferme, quand vous vous souvenez, non L'écriture nous fait savoir une chose dans Romain au chapitre 6. Je crois que c'est Romain ou, ou Ephésiens, je suppose, je pense que c'est Ephésiens, je suppose, où il nous a écrit cela, et puis regardez bien Ephésiens au chapitre 6. Je pense que c'est cela. Je pense que c'est cela. Oui. C'est ça, verset 10, il dit. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante mettez vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Amen. Amen. Verset 12, il dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, verset suivant dit, et tenir ferme après avoir tout Amen. Et puis il nous montre comment il dit, mais tenez donc ferme, ayez donc à ainsi ainsi. Donc chaque jour et chaque instant, nous voulons être dans cette condition-là, au nous puissions toujours tenir ferme parce que le Seigneur nous a dit. lèvons nous dans parler d'Écriture dans le livre de Joël disons dans Joël, chapitre 2, Joël, chapitre 2, Joël, chapitre 2, verset euh, 21, il dit ceci, Joël verset 21, verset 21, Sois donc dans l'allégresse et réjouissez toi Car l'Éternel fait des grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas. Dans les plaines du désert, ils verdiront. dans les arbres porteront leurs fruits. Les figuiers et la vigne donneront leur richesses. Et vous, enfants des Sion, soyez donc dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car lui, il vous donnera la pluie en son temps. Vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves gorgeront de mou et d'huile. Vous remplacerez les années qu'on dévore la chanterelle, les yélecs, les asiles et les gazans, la grande armée qu'il avait envoyée contre vous. Vous mangerez, vous rassasirez, vous célébrerez les noms de l'éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous les prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'éternel votre Dieu, Amen. et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répondrai mon esprit sur si toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos au auront de songes et vos jeunes gens de vision. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répondrai mon esprit. Amen. Je ferai paraître les prodiges dans les cieux et sur la terre. Du sang, du feu, des colonnes de fumée le soleil sont en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'éternel et ce jour grand et terrible. Alors qui compte de l'éternel sera sauvé, Amen. le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, Amen. comme a dit l'éternel, et parmi les réchappés que l'éternel appellera. Amen. Ah, voici en ce jour, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Judas et de Jérusalem, j'ai rassemblé à toutes les nations ainsi. Amen. Amen. Amen. Nous voulons te dire merci, Père, pour la grâce de pouvoir réellement tenir encore aujourd'hui dans ta maison, voir aussi glorifier ton Saint-Nom, Père, et que tu nous pardonnes de nos péchés et de nos manquements. Seigneur, nous sommes vraiment heureux et nous te glorifions vraiment. Parfois, nous ne voyons pas, oh Dieu, réellement les choses comme tu veux que nous puissions voir, et nous ne réalisons pas vraiment aussi, Seigneur, avec... Oh Dieu, la, la grâce et l'importance de ce que tu nous as réellement fait, ce que tu fais avec nos pères et de notre marche encore dans un monde comme celui-ci, mon sauveur, nous voulons vraiment que tu nous pardonnes pour cela, nous voulons vraiment te demander de nous aider, Père, afin que nos yeux soient vraiment ouverts, mon bénéme Père du et aussi nos yeux et le cœur éliminés aussi, bien Père Saint, pour que avec le cœur est ce que nous puissions aussi voir, afin que nous puissions comprendre ce que toi tu es, Père, et te servir avec autant de crainte et de respect, oh que la gloire nous intervienne parce que tu es le Dieu très haut. Béni sois-tu encore ce matin pour tout ce que tu fais pour nous. La voici prié, mon roi. Prends le contrôle, je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ. De Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous mm savez, -hmm. nous lisons, nous avons lu, je vois le chapitre 2, et je sais que beaucoup de parmi vous connaissent cette écriture, et certainement, peut-être la pensée que, voilà, probablement, qu on va aller dans ce sens, comme ceci et comme cela. Comme je l'ai toujours dit, il est toujours important que. Lisons, merci, monsieur. Lisons la parole de Dieu et que nous laissions réellement le Seigneur, notre Dieu, nous conduire dans les choses qu'il qu veut. Amen. Surtout que le cœur et l'esprit et l'âme, tout cela, soit vraiment ouvert pour que le Seigneur puisse s'aimer. Amen. N'oubliez jamais ceci, frères et sœurs. Le Seigneur a, a sa façon de pouvoir faire les choses et, et il parle toujours d'une manière.. Et, et tantôt d'une autre, et, et il s'adresse toujours à, à ceux que lui connaît. Ceux qui sont à lui réellement prêtent attention à sa parole et, et ils ouvrent le cœur pour que réellement, que la semence que Dieu veut s'aimer puisse réellement trouver sa juste place et que le Seigneur travaille, travaille encore davantage ainsi. Nous avons lu cette écriture, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est vraiment connue de tous. Et vous avez remarqué en, en lisant réellement que le Seigneur parle, et à la terre, effectivement, et, et il dit même bête des champs, et si et cela, il dit, réjouissez-vous, et puis il parle effectivement en disant que je vous remplacerai ainsi les suites. Et puis, nous avons lu aussi, effectivement, aussi, au, il a aussi fait savoir qu'après cela, je répandrai donc mon esprit sur toute chair. Il faut que nous puissions connaître Dieu. Le Seigneur, notre Dieu, ne travaille jamais, alors jamais, dans les désordres. L'homme est désordonné, mmh. mais Dieu est ordonné. C'est pourquoi, toi frère, toi sœur, quand réellement le Seigneur vient en toi, tu deviens aussi ordonné. Amen. Amen. Un Amen. frère et une soeur ne doivent pas être des gens désordonnés. Amen. Parce que nous avons, nous, soeurs, nous pouvons aller dans le monde, c'est désavé parce que le monde a fait, mais quand, quand le Seigneur vient en nous. Il faut qu'il y ait de l'autre. Il faut que chacun de nous puisse réellement arriver à pouvoir être ordonné, puisque notre Père est comme cela. Regardez même d'abord, c'est l'exemple. même, le monde dans lequel nous sommes frères, il n'y a, a aucune chose qui soit laissée comme cela. Chaque chose dans l'espace est à sa place. Amen. Et quand Dieu agit aussi dans son programme, il n'y a pas du désordre. Il y a toujours l'ordre, effectivement, que, que Dieu a eu à pouvoir mettre, effectivement, et ça se passera toujours selon son ordre. Ce qu'il a établi, effectivement, ça sera toujours comme ça. Il est l'éternel Dieu, il ne change pas. Quand il parle, effectivement, il dit, il dit Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et puis, il dit Après cela, je répondrai. Dieu, Dieu ne bâtit jamais à l'envers, mon frère et ma soeur. Il ne fait jamais les choses à la manière des hommes, effectivement, tout en, en commençant à parler par là, il fait chercher très facile, on ne sait pas tellement très bien où il va. Dieu sait très bien ce qu'il fait quand il commence, et il sait effectivement très bien de quelle manière les choses doivent commencer. Vous avez remarqué dans les scènes d'Écriture d'Ephésiens au chapitre 2, lorsque cet homme de Dieu parlait et montrait effectivement que nous étions, nous étions, Vous regarder cela. chapitre 2 d'Ephésiens. 2, ça, il dit ici, verset 11, il dit, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelez donc un circoncis par ceux qu'on appelle circoncis et qui les laissons à la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ. Vivez donc. Le roi des cités en Israël, aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloigné, vous avez été rapproché par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui n'en dans fait qu'un. ainsi de suite. Amen. Mais non, il arrive au verset 19, il dit une chose. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni de gens du de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Alors il ajoute, il dit, mais vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Amen. Alléluia. Donc, avant que Dieu fasse de vous quelque chose de faire, il y a un fondement qu'il a posé. Amen. Sur lequel, effectivement, lui, il doit toujours faire. Si on n'est pas sur ces fondements, effectivement. Un, ce n'est pas Dieu qui travaille c'est quelqu'un d'autre effectivement qui a le droit de travailler et vous travaillez avec mais si l'éternel est bâti la maison ceux qui travaillent qui bâtissent cette maison peuvent être jolis mais ils travaillent, ils bâtissent enfin vôtre, Paul a dit ceci moi Paul parce que c'est un homme que Dieu avait choisi moi Paul je posé les fondements comme un sage architecte. Donc, les fondements ont été posés, et celui qui doit bâtir, effectivement, doit toujours, toujours, toujours se référer sur ce fondement-là. En dehors, de ce fondement, tu peux avoir une belle maison, mais il va s'écouler. Donc, Dieu travaille réellement tout l'ordre. Et il fait, il sait ce qu'il fait, de la manière dont tu le fais effectivement aussi, parce que pour que la chose puisse arriver à pouvoir réellement être comme Dieu veut que cela soit, il faut que ça respecte effectivement les principes de Dieu. Vous vous souvenez même pour entrer dans le lieu très saint, les souverains sanctificateur Aaron ah ne devait pas entrer comme il voulait, même s'il avait gêné 365 jours. Sans manger, même ni boire, même s'il avait prié et qu'il dormait simplement par terre, et qu'il s'est levé le matin avec l'état dans lequel il se trouvait. J'ai prié Dieu pendant six mois sans manger ni boire. Alors je vais rentrer dans le lieu très saint. Il entrait, il allait mourir. Oui. Malgré ses, sa, sa sainteté, malgré effectivement qu'il avait jeûné, il avait prié, il avait tout fait. S'il entrait dans le lieu très saint là, comme il dit, je suis, je suis resté par terre pendant six mois sans manger ni boire être en priant Dieu, donc je suis agréable à Dieu. Il dit alors je me lève, je dis, je rentre dans le lieu très saint. Il est rentré là Il mourait. Pourquoi Parce qu'il y avait donc des principes que Dieu avait établis lui. Et pour rentrer dans le lieu très saint là. Toi, on, tu vas être habillé avec le vêtement sacerdote, ça, ça, comme moi je les ai décrits. Et puis, oui, vu parfait que moi j'ai eu à pouvoir faire faire pour cela? Et puis après ça, venir avec du sang. Amen. Ce ne sont pas des gènes, effectivement, qui vont changer ma façon de voir. Amen. Mais quand les gènes sont conformément à ce que moi j'ai demandé, alors j'agréis. On ne peut pas faire faire à Dieu ce que nous nous pensons, frère. C'est pourquoi j'ai toujours eu à pouvoir répéter, frère. Un frère ou une soeur, peu importe votre cœur, que vous le vouliez ou pas, que vous montriez, vous ne pouvez pas changer ce que Dieu veut que ça soit. Frère. Amen. Amen. C'est pourquoi vous voyez effectivement que des frères ou des soeurs qui sont révoltés, ah ben, ils s'emportent tout le temps. Finalement, ils ne tiendront jamais dans l'Assemblée. Ils partiront et quand ils partiront, si c'est un, un frère, il se sera pouvoir libre. Je connais, je vais aussi monter mon église. Donc, il va de mort en mort en fait. Parce qu'il va rendre à Dieu un service en dehors de sa volonté. Ce n'est pas parce que tu as la connaissance qu'aujourd'hui, je vais me tenir pour pouvoir prêcher aux hommes. Vous vous souvenez encore combien cet homme de Dieu, David vous vous souvenez? Quand il a eu à pouvoir également prendre l'arche de l'éternel, il a fait mettre sur un char tout neuf, effectivement. Tout était beau, tout le monde se réjouissait. Et alors là, les chars avançaient. N'oubliez jamais cela. Il y avait donc un homme qui était là à côté, effectivement, avec une usa. Alors que les chars avançaient, tout allait bien, hein, pas de problème. Je me disais, oh, c'est vraiment bien, Dieu est à l'œuvre, effectivement. Là, oh là là, ça va, ça va, ça va, ça va. J'ai observé. C'est un Dieu qui a des principes. Amen. Amen. Il ne va pas se mettre à genoux devant toi, mon frère. Il est devant toi, ma soeur. Jamais. Tu ne veux pas, tu veux faire comme tu veux. Il passe au chemin. Et alors il dit effectivement voilà que là, lorsque les le chars avançaient, paf, évidemment, là, j'étais sur les chars et il était tiré par le bœuf. Et alors, pendant qu'ils avançaient, qu'ils avançaient, effectivement, ça trébuchait sur, sur quelque chose. Et puis, paf L'homme qui est à côté, c'est lui, ça. Avec la bonne volonté, effectivement, il suivait la léguesse dans son cœur, effectivement. Et tout d'un coup, là, je voulait tomber. Ouais. Et donc, là, j'ai toujours dit, frère, il ne peut pas y avoir un homme qui soit responsable de la parole de Dieu. Amen. Dieu est le seul responsable de, de sa parole, de ce qu'il est, de son autre. Il est responsable. Alors, on ne va pas faciliter les choses à Dieu. Amen. Non, non, non, non, non. Montrez-lui l'impossible qu'il fasse pour vous parce qu'il est le fait de l'impossible. Donc, il faut Amen. finir avec autant de conséquences. Seigneur, voilà ce que je suis avec autant de confiance. Frère, il n'y a pas d'impossible pour Dieu. Il n'y en a pas, mon frère et ma soeur. Là, ce qui était là, sur le char, avait vraiment parce qu'il est tombé. Mais Dieu est capable Amen. de pouvoir arrêter l'âge lui-même. Il a pu séparer l'eau, la mer. Amen. Donc, il, il contrôle les la nature et tout. Amen. Donc, il faut vraiment faire très attention dans les choses de Dieu, dans la manière dont nous considérons et surtout comment nous nous considérons en prenant beaucoup plus des, vous savez, des, des, des, des, des, des gens à nous-mêmes, en nous causant d'avoir beaucoup plus haut. Moi, moi, moi, moi, moi, moi, vous ne valez rien. Amen. Amen. Peu importe les nombres d'années, il Alors là, Lisa, vous connaissez les Écritures, non il a vu cela, il a dit, ah, oh, là je vais tomber, je vais aider. Et c'était une bonne volonté, une bonne disposition d'un homme naturellement naturel et conscient. Il lève sa main pour toucher l'âge. En fait que l'âge ne tombe pas. Oh, on veut dire les gens allaient applaudir, ah oh, là là là là, que ce merveilleux qu'il a fait ça pour toucher. Non, les anges sont au service de Dieu. Amen. Ils respectent ce que Dieu a dit, ils à ce que Dieu a dit. Et ils observent. Amen. Et l'homme étant la main comme ça, tout d'un coup, Dieu veille sur sa parole. Hallelujah. Il a dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois Il dit, je vois une branche dans Il dit, tu as bien vu. Vous pouvez oublier. Mais moi jamais. Amen. Ma parole c'est moi c'est mon honneur, j'y veille. Amen. Sur ma part. Et il savait ce qu'il avait dit. Il dit, Moïse, Moïse, Moïse, souviens-toi quand tu montes d'abord, viens d'abord ici afin de pas commettre des erreurs en bas. Monte sur la montagne et observez très bien. Voilà comment l'âge sera fait, effectivement. Tu mettras des anneaux d'or. là, des anneaux d'or ici, et tu feras effectivement la barre en bas, la question je pense, ici, et puis tu le feras passer entre les anneaux. Les sacrificateurs, effectivement, les Lévites, porteront mon arche sur les épaules. Pas sur les animaux, pas sur les bêtes, non, mais sur les hommes que moi j'ai choisis. La tribu des Lévites, les Lévites, Amen. sur les épaules. Même pas dans quelles conditions les choses peuvent se passer, même si les Philistins avaient pris les charges chez eux, effectivement, et qu'ils l'ont renvoyé sur, sur, sur un char, par exemple, effectivement, mais toi tu dois savoir qu'est-ce que Dieu a dit à ce propos c'est pourquoi frère, ne suivez pas les tendances des religions ouais. mais tel groupe fait, c'est lui ça ils ont fait, ils ont faire, parce qu'il faut, il faut, non nous on ne doit pas faire comme tel groupe, tel, tel, tel, tel église le fait, non nous, nous devons chercher qu'est-ce que le Seigneur a dit Amen. Amen. Amen. Amen ce que les hommes veulent donner comme interprétation ce que le Seigneur a dit, mais non. Quelle est donc la pensée du Seigneur au sujet de la parole prononcée? Amen. Comme je le disais l'autre fois, je vais toujours à ce même exemple. Effectivement, Matthieu chapitre 28, verset 18. Allez, bâtiénez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pas vrai? Alors, tout le monde a pris effectivement le baptême, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est comme ça que les aspects de autres, effectivement, plongent dans l'eau. Avec le titre Père, Fils et Saint-Esprit. Alors la question qu'on doit se poser, est-ce que moi aussi quand je vais me faire baptiser, je dois me faire baptiser au nom du Père et Saint-Esprit. Ou comment est-ce que les baptêmes se faisaient dans les Saintes Écritures par l'auteur de la parole Vous voyez cela Et là quand on se réfère effectivement à cela, alors là nous savons effectivement quelle est la volonté de celui qui a établi les choses. Et c'est comme cela que tu avec l'arche aussi. Et là, l'homme mettant donc sa main pour protéger, effectivement, que l'âge ne tombe pas. Quelle qu ne fut la surprise des, des hommes, effectivement, de pouvoir voir et les David, aider tout le monde, de voir que <rire> la colère des dieux venait, effectivement, ils ont été frappés sur place, et l'homme est tombé mort. Et la fête s'est arrêtée. La Qu'est-ce qui s'est passé, effectivement Mais Isaac n'avait rien fait de mal. Il venait comme tout le monde. Effectivement, il chantait. Mais il a voulu simplement aider que l'arche ne tombe pas. Le feu de Dieu est descendu et a consumé la personne. Et il était mort. Alors là, ils sont revenus à la raison. Il dit Nous avons commis quelque chose qu'il ne fallait pas. Qu'est-ce que nous avons fait C'est qu'il fallait que l'arche soit portée par les livres c'est pourquoi on a l'âge, effectivement sur Obédiom effectivement là où il fut donc déposé ainsi donc vous connaissez comment Dieu a béni donc c'est donc le principe de Dieu demeure toujours ce principe malgré ce que la connaissance du monde malgré ce que nous pouvons nous-mêmes tirer peut-être des petites conclusions à gauche et à droite c'est toujours Dieu et, et l'absolu est et lui et tout lui revient effectivement dans sa compétence de pouvoir y voir, pouvoir gérer. Et ici, là, nous avons vu avec vous, Il a parlé, effectivement, il dit, euh, je, je, je remplacerai ce que les Yenés, les l'asile, les gadam, ont dévoré effectivement, et je vous remplacerai les années, et, et je vous donnerai encore la pluie, et de l'arrière-saison, ainsi de suite. Donc, montrant, effectivement, ce que lui allait faire. Quand on parle, effectivement, que je, je vous remplacerai, je vous donnerai ce qui veut dire qu'effectivement, que c'était quelque chose qui se trouve dans une situation telle que, elle a tout perdu, ce qu'elle avait. Alléluia. N'est-ce pas vrai Amen. Donc, effectivement, il y a eu donc, des, des choses, des situations qui se sont passées, que, et tout était donc réellement, alors, les, et vous savez, les asiles, les gazarmes, les munis, les pessis, passé, et ils et il a fait tout ce qu'il faisait, effectivement, dans cela. Et alors la chose est devenue comme un élément il n'y avait plus rien, donc on ne veut même plus rien voir. Vous avez remarqué, frères et sœurs, votre attention, s'il vous plaît. Quand cette écriture ici a été prise, elle a été donc appliquée de manière à ce qu'on puisse voir, en réalité, par rapport avec la restitution de l'art de l'épouse. Vous connaissez cela non Donc par là, effectivement, de la restauration, peut-être que vous le connaissez. Vous le connaissez. Je voudrais que vous prêtiez attention de la manière dont les choses sont ici exprimées par le Seigneur dans cette même écriture. Joël, nous revenons à cela, au chapitre 2. Voilà. Merci à vous. Terre ne craint pas, sois donc dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait des grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert réverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez donc dans l'allégresse et réjouissez-vous. À l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous donnera la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois, les airs, c'est la pluie de blé, pardon, et les cuves c'est le de des mots, des je vous remplacerai les années qui ont dévoré la souterraine, les hélèques, les, les, les gaza, la grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez, vous rassasierez et vous célébrerez les nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il dit ici, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Donc ici, il fait référence à Israël. La parole, effectivement, qui est appliquée, effectivement, à l'arbre épouse à effectivement, pour la restauration. La même parole. La même écriture, effectivement, s'applique aussi pour le peuple d'Israël. Vous souvenez le jour de Pentecôte C'est l'apôtre Pierre qui a eu à pouvoir effectivement se lever et dire à tous ceux qui étaient là, effectivement, ce qui se passait. C'est ici ce que avait été dit par le prophète Joël dans les derniers jours Dieu, dit Dieu, je, je répondrai de mon esprit sur toute cher. Là, c'était donc en Israël où le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir réellement faire cette déclaration. Et si vous pouvez bien remarquer aussi, les saint Esprits ont commencé à pouvoir être répandus en Israël. Et dans la plus grande partie, effectivement, de ceux qui avaient eu à pouvoir aussi croire dans ce temps-là, c'était des Juifs. Et puis devenus aussi des gentils. Et vous pouvez remarquer de quelle manière, effectivement, le Seigneur, notre Dieu a eu à pouvoir démontrer effectivement ce qu'il faisait jusqu'à ce que effectivement que les choses se passent, de manière à ce que l'apôtre Paul soit venu et que bon l'évangile soit amené aussi au loin. Et pour que vous puissiez aussi comprendre cela, dans le sens aussi comme l'écriture nous le dit, nous prenons le chapitre 3. Il dit ceci verset 1, « Car voici en ce jour, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Judas et de Jérusalem, vous devez savoir une chose bien aimé mes frères et soeurs, que quand on lit les chapitres 2 et les chapitres 3, c'est en fait en écrivant qu'on a eu à séparer les chapitres. À l'époque, c'était de continuité, en fait. C'était de rouleau, de parchemin. Il dit, car voici donc en ce jour et en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Judas et de Jérusalem. Je veux que vous prêtiez attention. Et je rassemblerai toutes les nations. Je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, que Dieu est un Dieu qui travaille dans l'ordre. C'est un Dieu, effectivement, qui sait ce qu'il fait. Et Dieu a un programme, un plan bien établi. Il y a une chose qui est tellement si importante, frères et sœurs. Quand Dieu aime, et nous savons tous, nous devons savoir que le peuple d'Israël, c'est un peuple élu de Dieu. Amen il a dit Abraham il dit mais je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront ne marchez jamais avec ceux qui haïssent Israël peu importe mon frère, ma soeur, ce que ces informations peuvent arriver à pouvoir vous dilater ainsi de suite vous suivez simplement ce que le te dit celui qui bénira Israël sera béni. Celui qui maudira Israël sera maudit. Amen. Dans toutes les circonstances, toi dans ton cœur, oui. bénis Israël. Amen. Amen. Amen. Vous allez le voir dans les scènes d'écriture. Oui. Toi dans ton cœur, bénis Israël. Amen. Parce qu'Israël est un peuple que Dieu a choisi par le Père d'abord. L'amour que Dieu a manifesté pour le peuple d'Israël, c'était l'amour, effectivement, que Dieu a voit ici dans, dans leur père qui ont aimé Dieu, effectivement. Vous connaissez les aussi. Alors ce peuple-ci a été choisi par Dieu, c'est l'élection de Dieu. Un élu de Dieu, tu as toujours le regard déçu. Regardez très bien, frère. Écoutez, frère. Vous vous souvenez effectivement comment les choses se sont passées, quand ils ont rejeté effectivement le Messie, vous savez cela. Et puis en l'an 70, effectivement, l'homme titile, le général Titus est venu à Jérusalem. Il a tout détruit et décimé depuis ce temps-là. Il y a ce qu'on appelle la diaspora, la dispersion. La dispersion. Le peuple d'Israël sur la surface de la terre. Vous connaissez, nous Donc, effectivement, les empires ottomans sont venus, cest à jusqu'à ce qu'on a même fait disparaître, effectivement, les noms d'Israël pour mettre les noms de la Palestine. Vous savez ça Et tout était sans et sans dessin. Et puis, les élections sont passées, et puis, les Romains sont venus. Et puis, après, qu'est-ce qui s'est passé les années qui ont subi par la suite, il s'est passé qu'effectivement que la plupart de tous les états occidentaux, effectivement, et même du monde, effectivement, se sont donc partagés Vous vous souvenez encore? Les anglais, les allemands, donc les occupateurs, effectivement, donc tout a été partagé jusqu'à ce jour. Ce pays est toujours partagé. Donc là, par ici, ainsi, par là, par ici. Vous connaissez cela, non? Alors, vous vous souvenez, effectivement, quand et tout cela était passé et puis les autres ont commencé à équiper le territoire, les juifs étaient dispersés de par le monde entier, vous connaissez comment ça se sont passés et puis c'était les qui l'an prochain à Jérusalem. c'est vrai, nous Sion et c'est comme ça effectivement que les mouvement a commencé et qu'ils ont voulu retourner chez eux personne n'en voulait chez eux et comme l'équipe dit le Seigneur dit, moi qui ai dispersé Israël je rassemblerai bah, vous le savez Amen. regardez comment Dieu a eu à pouvoir faire il fallait que le conseil des nations, donc l'ONU puisse se réunir effectivement et vous avez remarqué, quand ils se sont réunis, effectivement, quelle était donc la décision qui était prise C'était quoi Le partage de la Palestine. Vous suivez hein. Donc on a voulu avoir effectivement, une partie qu'on donnait, effectivement, aux, aux Arabes, une autre partie, effectivement, qu'on donnait, effectivement, aux Juifs. Pour qu'ils aient au moins une terre dans laquelle ils devaient donc retourner. Avez-vous remarqué, avez frère, que c'était terre, la terre d'Israël, ce n'était pas la terre qui appartenait à un, à un royaume de quelqu'un ou à un président. C'était Dieu qui a dit, c'est ma terre. Donc, le pays de la promesse mais la terre qui m'appartient, c'est le pays qui m'appartient. Quand vous entrerez enterrez dans ce pays-là, c'est mon pays, vous à ce que moi j'ai dit de pouvoir faire pour que le pays vous donne effectivement au-delà de la pluie en son temps. Vous vous souvenez, non? Dans l'éternel, mais c'est parce qu'on n'a pas le temps. Donc Dieu a démontré effectivement, c'est un pays où l'Éternel Dieu a le regard toute la entière. Donc c'était son pays à lui qu'il a donné effectivement au peuple d'Israël, à cause de l'amour, effectivement, de l'empereur Abraham. Donc c'était le nom de Dieu à son peuple, à ses élus, parce qu'il a dit, Israël, mon élu, vous souvenez encore mm -hmm. Alors vous avez remarqué qu'effectivement, que ils se sont donc pris là-dessus, ils se sont partager effectivement la chose comme il le voulait chacun a pris effectivement son morceau de gâteau comme il le voulait effectivement jusqu'à ce que maintenant nous il voulons il voulait quand même rentrer dans les jusqu'à ce que même toutes les nations étant rassemblées ils ont confirmé effectivement le partage pour que Israël puisse avoir effectivement une partie, l'Arabie une partie et notre nation aussi leur partie effectivement pour que ils aient au moins la paix qu'ils ont quand même quelque part un endroit L'écriture que nous lisons au chapitre 3 de Joël, regardez très bien, il dit ceci. Car voici en ce jour, en ce temps, quand je ramènerai les captifs des Judas et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations. Je veux que vous puissiez prêter attention pour voir effectivement si c'est si, si, à quel moment, à quelle période, à quelle époque Dieu a eu à pouvoir faire cette déclaration pour son accomplissement. Il dit, mais je rassemblerai toutes les nations. Et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elle. Écoutez très bien, au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage. Amen. Vous voyez bien? Mm -hmm. Donc il s'agit maintenant du peuple d'Israël. Il dit, je vous remplacerai, je ferai. Prêtez attention toujours. Il dit, je rassemblerai toutes les nations. Parce qu'au Conseil des nations, frères et sœurs, c'était toutes les nations étaient les non? Ah oui, ils ont pris eh bien, la décision, n'est-ce pas? Vous êtes au courant de cela qui a apporté la dépendance d'Israël, effectivement, effectivement, ils ont décidé le partage, effectivement, de la Palestine. Disait les informations, écoutez. Alors, il oui, dit, j'ai rassemblé toutes les nations, et je les ferai descendre à la vallée de Jézé Là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, vous suivez, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Amen. Amen. ceci est quelque chose de très important frère de pouvoir réaliser pourquoi une telle déclaration la Bible dit effectivement que celui qui vous touche Amen. touche réellement à la brûlure de son œuvre. le Dieu que nous servons frères et sœurs est un Dieu qui est vraiment terrible dont toi et moi nous devons connaître Amen. ce n'est pas n'importe quel Dieu frère oui, il manifeste réellement sa bonté et sa grâce. Mais il faut que vous fassiez très attention. Amen. Le Seigneur, notre Dieu, ne laisse pas passer les choses comme cela. Vous vous souvenez, frère, quelque chose qui se passe dans ces écritures Je vais vous prendre un tout petit peu de temps. Genre. Vous vous souvenez de ces écritures Quand Samuel a eu à pouvoir rendre Saül comme roi, quel était l'ordre que Dieu a donné à Saül, effectivement, à Samuel de à Saül pour répondre effectivement, ah, a guider, est à va avoir exécuté cela. Dans 1 Samuel, chapitre 15, je pense. Ou chapitre 15, je ne sais pas. Il pense. bien. 1 Samuel. Aïla, bien. 1 Samuel. Au chapitre 15. 1 Samuel, chapitre 15, verset 1. Il dit. Samuel dit à Saül. Euh, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te rendre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Vous suivez? Amen. Il dit Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Frères et sœurs, après combien d'années? Et pourtant, là, ils étaient déjà dans leur patrie. Ils avaient déjà aussi un grand fois qui des petits aussi un roi. Ils étaient chez eux. Mais en Malek, leur fils, là, quand ils ne pouvoir sortir, et ça passait comme si Dieu ne faisait rien, il ne voyait rien. Dieu, écoutez, frères, je sors pour l'amour de Dieu. Le Dieu que nous servons n'est pas un grand-père, n'est pas un copain. N'est pas quelqu'un qu'on peut dire mais je, je me côtoie avec lui non non non non frère il est bon mais ce Dieu est un Dieu terrible frère Amen. Amen. vous vous devez le connaître effectivement pour que vous sachiez comment le servir Amen. il y a une chose dans le livre je pense des, dans le livre je de ce livres de Joël, je pense mais je crois que je parle dans les saintes écritures dit, mais lorsque ce peuple lorsque ce peuple s'approche de moi il dit, la crainte qu'il a de moi, ce n'est qu'une crainte de traditions. tradition. Et son cœur est, est éloigné de moi. Il me prend avec complaisance les choses de Dieu. Vous savez, il joue tellement. Il, il, vous savez, il est là, assis. Évidemment, évidemment c'est comme tout le temps. C'est comme cela. On fera. Et puis on va faire. Et puis il n'y a pas de problème. Vous savez, Dieu, Dieu, il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est vraiment bon. Comme dans ces temps il est vraiment beau. Il est parfois, il est parfois trop bon. Mais faites très attention, frères et sœurs. Si vous vous souvenez très bien, nous en avons entendu ici. Nous servons le même Dieu qu'Abraham a servi. Le Dieu là, très bon, le Dieu d'amour, le Dieu qui a créé effectivement le Dieu plein de bonté. Mais c'est le même Dieu aussi qui a fait périr tous les premiers des de Amen. Mmh. Amen. Le même Dieu qui a fait prévoir d'autant mmh. de plaies, Le même Dieu. Alléluia. et dit, moi je change, n'est-ce pas? Mmh. L'homme je peux changer. Mais il dit, mais moi je suis l'éternel. Je ne change point. S'il vous plaît, frère ça. La Bible nous parle effectivement qu'autant de la grâce. J'étais exaucé. En fait, c'est une période de temps. Ça veut dire que ce n'est pas que Dieu est bonbon comme bonbon. Non frère. Fais attention mon frère. Fais attention ma soeur. a dit, mais il ne vend absolument rien. Je peux s'y faire faire effectivement, Dieu a dit, continuez votre chemin. Continuez seulement votre chemin. Vous, servez-moi seulement. Allez de l'avant. Il n'oublie rien, frère. Il ça m'ennuie, ça je me souviens, mmh. c'est écrit. Mmh. Si déjà les choses qu'on peut vous faire mmh. sont écrites, et ce que vous vous faites à son endroit, mmh. pour sa gloire, ne faites pas être écrit. Amen. Amen, alléluia. Regardez frère, je l'ai dit, je vais prendre un tout petit peu de temps aujourd'hui. Et je demande je suis toujours votre attention, mon frère et soeur, parce que, je, je répète ici, vous pensez que c'est un peu un jeu, parce que bon, nous sommes là souvent ensemble, effectivement. Mais vous savez, un jour, quelque chose va se passer. Mm -hmm. Vous, soeurs, vos frères, vous allez être surpris. Les train-train de tous les jours que vous avez, effectivement, pour pouvoir considérer les choses comme le temps, ça va du soir. Étant ainsi, là, comme un jour, vous le répéterez, vous n'aurez peut-être plus l'occasion de vous asseoir ou vous êtes assis. Mm -hmm. Et même vous vous forcer de pouvoir vouloir le faire. Dieu ne vous permettra plus. Oui. Vous dites, oh frère Léonard, tu exagères. Je vous pose la question. Vous vous souvenez des, des, des, des, des Judas Iscariot? N'est-ce oui. pas vrai? Oui. Quand il est parti, lorsqu'il a commis, ce qu'il avait, avait commis, là, il devait mort, non? N'est-ce pas vrai? Oui, bien sûr. Il disait quand même ces il y a un prix de 30 talents, il dit Je viens vous le remettre Vous vous souvenez, non Alléluia. Quand vous vous souvenez, dites quand même Amen. Il faut lire, il faut lire les écrits. Il a ramené effectivement il nous dit Ah non, non, non, on n'en veut plus, on n'en veut plus. L'homme cherchait pour revenir à la position oh, oh, oh, okay, les oh, oh, il ne savait plus. Il dit Je viens le remettre parce que je me suis rendu compte que j'ai vendu un innocent reprenez, laissez-moi retourner la tourner, non, c'est à toi ça t'appartient, il a fait tout, c'était plus facile Amen. Amen. Ouais. Dieu sait que vous jouez beaucoup, vos frères, vos soeurs Dieu sait que vous êtes des hypocrites, il le sait nous allons le voir tout à l'heure dans les personne ne... vous Ma voix, il est, il est là, il, il observe, il dit, oh, Dieu n'a rien vu. Je peux, je peux, je peux, je peux. Mais Dieu voit. Amen. Alléluia. Il dit, je me souviens. Et ce que Amalek fit à Israël. Là maintenant, il y avait un regard tout à fait différent. Je me souviens de ce qu'Abalay fit donc à Israël, mon peuple, lorsqu'il sortit. Il a dit dans le psaume, ne touchez pas mes rois. J'ai toujours eu à pouvoir vous le dire ici. Ne voyez pas toujours les rois comme seulement les prophètes prédicateurs. Si C'est sinon vous aussi. C'est vrai. Quand, quand le Saint-Esprit est descendu sous forme de la colonne de feu séparée en langue, c'était seulement sur Pierre non. Oh, non. non, les frères, il faut que vous vous réveillez. C'était sur toute la congrégation. Et les frères et les soeurs. Amen. Il a dit ne touchez pas à moi. Donc, parlant de moi, effectivement, mais c'était son peuple. Amen. Dieu étant au milieu de son peuple. Il a dit, mais vous saurez en ce jour-là que je suis au milieu d'Israël. Et ça, avec l'a fait. Et puis, pensant que Dieu l'avait laissé passer, pas de problème. Puis, autant marqué que Dieu ne terminait pas. Il dit, maintenant là, maintenant là là là, là. je me souviens ce qu'il a fait à mon peuple et ça ne peut pas passer comme ça. Il est bon. Mais il laisse le temps à l'homme de pouvoir comprendre les choses et de pouvoir se redresser. Dieu n'était forcé mm -hmm. à la la comédie, il n'y a pas de problème, mon frère. Vous pouvez jouer. Parce que vous voulez être apprécié par vos voisins, la voisine, c'est là, il n'y a pas de problème. Jouer la comédie. Vous, tout ça, c'est important. Vous le payerez. Avec le Dieu de la Bible ici. On ne peut pas faire de lui un copain frère. Jamais. Vous savez qui il est C'est un fait de vous. C'est écrit. Il hein? dit Je me souviens de ce que. J'ai observé, j'ai dit Mais il va peut-être comprendre que là, pendant que mon peuple, parce que Dieu est honoré, il est avec son peuple, vous touchez à ce que lui prend comme possession, vous touchez lui. C'est pourquoi c'est lui qui méprise Israël. Il a affaire à Dieu Amen. parce qu'Israël ce n'était pas le choix des hommes, c'était le choix des dieux c'est mon dit, je regardais à Malek et j'ai dit vous n'avez pas vu et vous n'avez pas arrivé à pouvoir parce que depuis ce temps, vous l'avez insulté j'ai dit bon peut-être que bon vous n'avez pas bien compris et pendant les jours qu'il avance effectivement je vous ai prouvé que je suis avec lui avec Israël mon peuple Voici là. Je savais avec je lui montre ça, ça, ça, ça. Alors c'était pour aussi que tu prennes le temps de pouvoir te souvenir pour te repentir. Mmh. Alléluia. J'étais laissé du temps. Tu as critiqué avant, oui. C'est pas des dieux, évidemment. Dieu dit, il n'y a pas pour problème. laisse que tu observes. Les mois qui passent, il passe. N'est-ce pas que j'agis toujours Amen. Tu as eu des mauvaises pensées, puis tu t'es prouvé effectivement que. Okay. Les choses sont pas. Je, je te montre, hein. C'est pourquoi pour, pour te rappeler. Parce que la volonté de Dieu, c'est qu'aucun ne pèse Amen. Alléluia. Et que tout reviennent Amen. Dieu mes frère, parce que ça c'est écrit dans la nouvelle alliance. Mais autant de Noé. Dieu a-t-il fait descendre la pluie directement Non. Je vous pose la question, non Non. Est-ce qu'il est venu te dire Non. Il a laissé l'état C'est toujours le Amen. Amen. Dans le Nouveau Testament, on le voit comme plus clair. Mm. Parce que ce qui s'est passé de l'ombre, non mm. La réalité est là. Amen. J'ai dit, je me souviens. j'ai je du temps, Valède. Pour qu'en observe quand même comment mon peuple avance, que tu saches. que ce n'était pas mon peuple, c'était moi qui agissais. Afin que tu sois touché au-dedans de toi pour te repentir. J'avais manqué à ces gens en étant là-bas. J'avais considéré que ce n'était pas des dieux vraiment. Maintenant, je considère que vraiment que le Dieu haut est avec vous. Je me répands. Quand vous vous répandez, Dieu pardonne. Amen. Amen. Vous savez, lorsqu'on s'endurcit davantage, la Bible dit que vous vous amassez un trésor de colère. Le jour de la colère. Il ah, dit, mais tout que j'étais, c'est tu n'as pas remarqué. On mais... ah, m'en est toujours là, ah, en lui aussi, il pouvait bien voir. Non, ah, c'est l'orgueil en fait. Moi je sais, moi je crois, parce que moi, moi on ne peut plus rien. Il ne m'en peut pas me montrer. puis de toutes les façons, les frères sont comme ça. Et puis vous savez. Moi, je veux plus mettre avec les frères, avec les sœurs, parce qu'ils sont toujours en Toujours, moi, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. En fait, ce que vous ne réalisez pas vous-même, c'est que c'est vous-même qui êtes un problème. Les... Amen. C'est vrai. Parce que d'une manière ou d'une autre, Dieu vient vers toi. Vous savez, la Bible dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le poisson. On l'allume pour la mettre là, Amen. afin qu'elle profite à tout le monde. Amen. Amen. Parce que Dieu veut nous puissions être en fait. Et comme Amalek n'est pas en train de prendre, on ne voulait pas réunir, alors Dieu dit, maintenant je me souviens de ce qu'il fait. Saül sort, Bien. Va là-bas chez les Amalicites. » Regardez très bien, frère et soeur. Ces Dieu de bonté que vous considérez comme un bon papa, et grand-père qu'on peut faire tout ce qu'on veut, et tout va passer à la lettre, et puis c'est tout cas a. ça, pas de problème. Que vous considérez ces pères-là, qui, qui est plein d'amour. La Bible dit que c'est un dieu d'amour. Il dit à Saïd, par le prophète Samuel, il dit Mais va chez les Américains. Avec ton épée, il dit avec la main, effectivement, il dit Mais va, va là-bas. dit, mais, vous et moi tous par éternit. Et il cite bien clairement, pour ne pas qu'on dise qu'on n'avait pas très bien compris. Parce que quand on arrive, les, les sentiments du cœur, il dit, non, mais Dieu est bon, il n'avait pas pensé à ça. Non, il dit, je veux parler clairement pour que tu comprennes ce que moi je veux te dire. 1 hein, Samuel 15, il dit, verset 3, il dit, va maintenant, frappe à m'aller, et dévouer par internier tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. C'est un dieu. hein, hein? Tu ne parleras point et tu feras mourir hommes, femme, enfants, nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et âmes. Vous savez, c'est toujours touchant quand on lit cela. Il parle effectivement que les enfants, même les nourrissons, c'est-à-dire que c'est lui qui est la maman, donne les sang. Il vient de naître effectivement. Et effectivement, il est sur les bras. Et puis toi, tu viens avec ton épée. Là, quand tu es quelqu'un qui est quand même père de famille, bon, le vieux, il n'y a pas de problème, tu peux couper la tête. Mais tu... Oui, parce qu'il est bon. Et tu arrives sur, sur une femme, la pauvre avec son bébé, en de les, les, les seins dans la bouche. Le pauvre bébé qui est là... Et toi, tu as ton épée, tu dois couper la tête du bébé. Tu dois réfléchir. Hein. Tu dis, ah non, c'est Dieu, il est un Dieu qui est bon. Il, il, il va pas, il va pas vouloir que je coupe la tête de ces bébés quand même. Mais lui, il a dit, nous, ils sont donc ces bébés-là. Coupe la tête. Ça, c'est la force de Dieu. Son... Ça, c'est Dieu, effectivement, que toi et moi aujourd'hui étant ainsi ici, que nous voyons sous notre autre angle. Des de bons pères, de grands-pères qui, qui peuvent se laisser faire de n'importe quelle manière par nos gestes, ce que nous sommes effectivement. Frère, mon frère, ma soeur, n'oublie pas ces jours, tu le payeras. Mmh. Mmh. Et c'est ça qui s'est passé effectivement. Donc, quand il a parlé effectivement d'Israël, Mais je vous ai laissé, je vous ai observé de ce que vous avez fait effectivement, mon peuple Israël. Vous avez dispersé par la terre tout entière. Oh, par cela et puis vous êtes rassemblés, effectivement, et vous avez partagé mon pays. Mmh. Mmh. Mmh. Toutes les nations l'ont fait. Vous avez fait cela l'immédiat. Alors moi, je vous rassemblerai. Mmh. Mmh. Vraiment. Aucune n'y échappe pas. Mmh. C'est sûr et certain. Mmh. Il dit aussi les lieux que cela va se passer. Mmh. Je vais vous montrer dans les Saintes Écritures, frère. Dans la Bible, l'Écriture mmh. nous dit une chose. Dans les actes. Acte, chapitre 17. Acte. Regarde. Acte 17, verset 22. Paul debout au milieu de la vourage, dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre vie. Et en considérant les objets de votre dévotion, je même découvrais un hôtel avec cette inscription à un Dieu introduit. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant donc le Seigneur du ciel de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, habitant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et des bornes de leur demeure, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils se de le trouver, en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, les mouvements et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes donc la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Verset 30. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Vous suivez Amen. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Amen. Amen. Amen. bien mes frères et sœurs. ici est aussi quelque chose de très important. L'écriture nous parle d'une manière aussi claire et précise. Bien que vous l'ayez pas dit, mais Dieu a fixé un jour où il va certainement juger le monde. C'est sûr et certain que le jugement va réellement prendre place un jour. Et ce jour, effectivement, Dieu l'a fixé. Chaque homme, chaque femme, chaque être humain sur la terre, effectivement, devra être jugé. Que tu sois Adieu, que tu sois n'importe quoi, effectivement, ou bouddhiste, suis bouddhiste métal, mais je ne sais absolument rien. dites, c'est mon métam, je ne sais pas, tout ce que vous pouvez être sur la terre, mais nous ne croyons pas en ces dieux. Il n'y a pas de problème. Que si vous croyez en lui, que si vous ne croyez pas en lui, vous ne voyez pas qu'il existe, il n'y a pas de problème, mais tu seras quand même jugé. C'est lui qui te jugera, c'est ce Dieu que tu dis ne pas connaître. Il n'y a pas un autre Dieu qui peut juger le monde. Parce que celui qui doit juger, c'est celui qui l'a créé. Et celui qui est maître de toutes ces choses. Et s'il doit juger, effectivement, il doit y avoir une raison pour laquelle il doit juger le monde. Pourquoi, effectivement, le jugement doit venir sur le monde? Pourquoi est-ce que l'être humain doit être réellement jugé? Nous le savons tous, frères et sœurs, je ne vais pas rentrer dans les détails, la raison pour laquelle, effectivement, l'homme devra être jugé, et le monde aussi devra être jugé, parce que dans le programme de Dieu, dans le plan de Dieu, dans la façon de faire de Dieu, il est prévu un jour du jugement où les hommes doivent rendre compte, effectivement, c'est là que tout un chacun de nous doit arriver à pouvoir réaliser qu'il y a un créateur, qu'on le croit en lui ou pas, mais auquel tout être humain sur la terre doit réellement rendre compte. Donc, on doit rendre compte de quoi Parce bah, que si je dois rendre compte à quelqu'un, c'est qu'il m'avait confié quelque chose. N'est-ce pas vrai Alors voilà ce que... L'homme sur la terre doit rendre compte à Dieu ce que la vie que tu as, le souffle de vie qui t'anime, ne vient pas de toi. C'est la vérité. Et si ce souffle de vie est en toi, son auteur qui te l'a donné, il te l'avait donné pour un but. C'est la vérité, non s'il t'a créé, c'était pour un but. Donc lui, il va te demander compte de ce qu'il t'avait donné. Le but pour lequel il t'avait donné, ça dit, ah, mais moi, je suis à Dieu, je ne connais pas, je ne savais pas très bien, pas de problème. Avant que ce Dieu-là t'amène au jugement, il va d'abord t'amener à quelque chose. C'est quoi Vous voyez là que nous nous devons comprendre l'importance de ce nom pourquoi on peut s'asseoir dans un endroit comme ça pendant des heures. Vous réchignez parfois quand vous vous asseyez une heure, deux heures, trois heures parfois. Je vous ai donné trois heures ici. Vous réchignez parfois, on doit partir, on doit rentrer. Il n'y a pas de problème. Mais vous devez savoir le pourquoi vous restez dans un endroit comme ça. Quand il fait froid, vous mourrez, vous souffrez de froid. Quand il fait chaud, vous ne savez pas vous tenir. C'est un lieu pareil. Vous savez bien à l'extérieur en train de pouvoir dormir, même effectivement. Pourquoi nous tenir dans un endroit comme celui-ci Je voudrais que vous puissiez regarder la suite. Qu'est-ce qu'elle écrit Le verset suivant. Je lis d'abord le verset 3. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux. Vous suivez cela? Donc, à tous les. C'est pourquoi la Bible dit Mais cette bonne nouvelle du royaume. Vous toujours remarqué que je vous lis souvent cela, frère. C'est la bonne nouvelle du royaume Amen. qui sera appréciée dans les mondes entiers jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce que c'est que le message? c'est pas le brochure. Le retour à la bonne nouvelle. Amen. Amen. Amen. il est pour servir un témoignage à toutes les nations. Et la Seigneur était ignorante devant les bêtes, effectivement, comme il adorait, effectivement. Et l'homme, Paul, serviteur de Dieu, est arrivé là, avec la bonne nouvelle. J'ai dit, en tout lieu, en tout lieu, qu'il aient à se répandir parce qu'il a fixé un jour. Voyez bien que et ça, c'est la bonne nouvelle. Déjà dit, mais il leur annonce maintenant qu'ils aient assez repentiers Donc déjà, il leur montre la voie et leur aussi la chose effectivement par laquelle ils peuvent arriver, ils peuvent arriver à pouvoir échapper. Parce qu'il faut qu'ils comprennent effectivement pourquoi ils vont nous juger. Sur base de quoi Quelle est la raison de ce jugement Pourquoi moi je serai jugé Et comment Si mais du comment Je peux échapper à ces jugements, Même dans ce monde dans lequel nous nous trouvons. Quand vous allez au tribunal, vous devez savoir comment vous défendre. Et puis, quand on veut, on veut vous juger, vous n'avez pas ce jugement, on vous dit quand même le motif. Amen. La raison pour laquelle, effectivement, on a avoir la convocation. Vous serez à ça C'est monsieur monsieur monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur Jacobine, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur Célestin. Euh, contre, euh, je ne sais pas, c'est la société des Un exemple. On vous la voit comme ça, non Pourquoi Parce qu'il y a eu donc des, des, des, des arriérés des Sibégas pendant six mois que Célestin n'a pas payé. Donc vous serez jugé sous base effectivement de, de non-paiement, vous savez, vous n'avez vous vous pas, pas rempli, effectivement, pas respecter les termes du contrat, à savoir payer si les gars. Donc vous savez, alors vous devez vous défendre. Ça va, effectivement, que, comment tu dois arriver à prendre le monsieur, savez, je ne sais pas, vous devez prendre un avocat. Parce que l'avocat, il connaît la loi. Il sait comment vous aider, effectivement. Donc, on vous demande ça avant que vous arriviez où c'est, oui. oui. ce au jugement. C'est vrai. Donc, c'est nécessaire que vous sachiez d'abord la ténèbre, effectivement. C'est à quoi C'est au jugement. Qu'est-ce qui va en exécuter Qu'est-ce qui va en Et comment Oui, il à se répandir. C'est la volonté de Dieu, c'est pour quelle vérité. c'est toujours bien. Avec et l'opportunité de lui, non? Il t Donc, est très bien. Merci, c'est Parce qu'il a fixé un jour, un jour, où il jugera le monde selon la justice. Amen? Amen. Et là, on comprend effectivement que ce n'est pas selon ce que la justice des hommes sur la terre, selon la justice des dieux. Et là, nous sommes sûrs et certains que Dieu, il est, il est un Dieu qui qui ne penche pas d'un côté ou de l'autre côté. Il a sur quoi lui penche. Il est toujours juste. Amen. Ni à gauche, ni à droite, mais il est droit dans ce qu'il fait. Mais il est, selon dont la justice du regardez la suite, frère, il est bien. Selon la justice du monde, pas l'homme qu'il a désigné, et c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en hein, le ressuscitant du Donc Dieu va juger le monde. De quelle manière il va le faire? Mais il va juger le monde par l'homme. Amen. Amen. <rire> Amen. Donc il t'annonce, toi sur la terre, effectivement, que oui, c'est le monde et toi tu seras jugé. C'est pourquoi, frère, je ne vais pas rentrer beaucoup en détail, je vais C'est pourquoi, frère, vous devez comprendre une chose. Et dans cette même écriture des gens qu'on avait dit effectivement, que, qui a été aussi apporté effectivement dans cette saison, il était écrit sur effectivement, là effectivement, avant que le jour de l'éternel n'aille. Quand vous pouvez penser à quoi la non À la non dit, on lit d'abord. Parce que chapitre 2, on a lu, hein. Regardez si nous voulons bien retourner là, Jean-Marie. Vous savez, j'ai regarde les temps, et puis, j'ai ah, reçu un email de ma soeur, ma soeur, ma soeur, ma soeur Carole, que Dieu la bénisse richement. Elle écoute les prédications. Et quand elle ne sait pas écouter, elle demande à mon frère, et m'a dit de l'envoyer effectivement quand elle travaille, et quand elle revient, elle réécoute. Alors là, elle dit, frère, j'avais été touché dans mon cœur, oh, le jeudi, quand j'ai écouté la parole de Dieu, je suis là, là, je suis retourné à mon travail vite pour mettre en fait les choses en ordre. Parce que quand j'ai entendu, j'ai entendu la voix de Dieu me parler. dit, mais frère, je sais, dimanche, je serai là. Si Dieu peut aider qu'on m'écoute. J'ai compris. Parce que eh, ma grande-là, la, d'Orcas, la me faisait la remarque. Oui, mais frère et je voulais te demander une chose. C'est comme si j'avais rêvé dans, dans mon rêve, je t'ai posé la question. Mais, mais pourquoi tu dis toujours, je ne veux pas vous retenir trop longtemps Wow, je ne veux pas vous tenir trop longtemps. Vous savez, Dieu. Hey, mais nous avons le temps. temps. Nous avons le temps. Nous aussi, les autres ne veulent pas écouter. Nous, nous avons le temps. Nous voulons écouter la parole de Dieu. C'est vrai, pas. Il y en a de ceux qui sont loin qui se réveillent tellement matin, très tôt. Mais c'est comme le, le, le, le, le, le frère qui était ici. Hein. Et quand ils étaient là-bas avec mon frère, en Espagne, hein. ils écoutaient, ils écoutaient. Et puis quand j'ai dit on stoppe, et puis il dit, mais on n'a même pas réalisé que les temps étaient avancés. On était en train d'écouter la parole de Donc quand nous aimons Dieu, nous lui donnons beaucoup de temps. Et que Dieu nous aime. Nous accorde la grâce de ça. Sa... Nous lisons donc dans le livre de Joël, comme je le disais, hein, c'était dans Joël, chapitre 2. Regardez très bien. Il lit ceci. Il, il, il, il, il dit. Il dit Je ferai paraître. Vous êtes Je ferai paraître. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux, sur la terre, du sang et du feu, des colonnes de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'éternel. Et ces jours grands et terribles. Un jour qui est grand et terrible, c'est un jour du jugement. C'est la vérité, non? Le soleil s'échange, il dit, mais, il dit ici, il dit, il dit, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Un jour des ténèbres, effectivement, ça c'était un, un jour de colère. Un jour réellement des jugements où, où tout comme cet homme de Dieu pouvait et dit, oh là là là là là là, en hein, ces jours-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés c'est dissoudront. tout ce que nous pouvons voir, il dit, mais. Les cieux et la terre à présent sont réservés. Vous savez les termes qu'il a utilisés Regardez bien. Nous allons vite lire puis nous allons demander aussi dans la malachie aussi, peut retourner vite dans les écritures que nous étions. Regardez bien Les cieux et la terre, là, je crois que c'est dans deux pierres, non deux pierres. Deux pierres. Deux pierres. Deux pierres. Deux pierres. Non, pierre, pardon. Pierre, chapitre. Non, deux pierres, chapitre 3. Le verset 3, verset 16. Il va l'ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'il terre tiré de l'eau et formé moyen de l'eau et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, le cieux et la terre la présent. À présent. Nous, nous sommes, nous, nous trouvons. La beauté que vous pouvez les voir des bâtiments, des immeubles, des maisons, des, des châteaux, des, tout, ce, tout ce que vous voyez là. On construit des ponts merveilleux, on construit des autoroutes, des voitures tellement jolies, qui peuvent même faire en 15 secondes de 300 km à l'heure aujourd'hui. Là, c'est sorti. Et hein. puis l'argent, tout ce qu'il y a, donc euh, la gloire des hommes, se dit, mais, il dit les cieux et la terre Et tout ce qu'il a enfermé, il dit bien, sont réservés sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la oui des hommes impies. De Donc vous voyez cela, frères et sœurs, c'est nécessaire. Vous pouvez ignorer, vous pouvez prétendre que non, te... il n'y a pas de problème. Mais aussi vrai que cela est écrit dans les saintes Écritures. Vous pouvez pas y <coughs> Personne ne peut y Ton orgueil pas. Fa... D'ailleurs, elle va te précipiter plus dans le feu. Ah, mais ça. Mmh. Je lui ai donné du temps pour se répandre. Vous vous souvenez Elle n'a pas pris compte, effectivement, des états, mais son cœur était devenu tellement impur. C'est comme cela, frère. Faites attention à se poids, se considérer soi-même comme étant plus. <coughs> Ou arrivé à au supérieur à. Au plus spirituel que quand cela monte dans ton cœur, ce que tu es devenu plus bas que tu ne peux l'imaginer. Ah oui, oui, oui, oui. Les fils et les filles de Dieu ont quelque chose dans leur cœur, c'est l'humilité. Pas l'humilité hypocrite. Amen que vous pouvez Amen. fabriquer, parce que quelques temps après, on va voir que ça va tomber à rien. Mais celle qui est vraie, on le voit dans l'homme. Dans la femme, c'est comme cela Parce que cet homme ou cette femme a été touché par la parole de Dieu. Il sait, même s'il est aujourd'hui ce il sait d'où il vient. Amen. Amen. Il ne pourra jamais battre la partie. Amen. Je suis dit, non, c'est dit. Amen. Je sais d'où je viens. Amen. Et que si aujourd'hui tu me lâchais, je deviendrais comme un bête Vraiment. Je suis un fils de Dieu, je suis une fille de Dieu, je vous, vous êtes des... des, des, des je pas moi des quotas là, faites attention. Israël est monté dans son orgueil aussi, il est descendu plus bas. Vraiment. Lui, il était... Donc il est effectivement du jour du jugement, effectivement, et de la ruine des hommes impies. les armes gardent égarées le feu. Donc Dieu a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a donc désigné. C'est vrai, non il a même donné la preuve il est l'absolu l'incontournable il a ressuscité Amen. même la mort l'a frappé il était tellement si important pour Dieu parce que sans lui il n'y a pas de jugement. avant justement de vienne, il fallait qu'il soit là Amen. il est notre père. non il est bon c'est Jésus cet homme de l'a frère vous ne pouvez pas arriver à pouvoir apprécier ça vous tournez dans les choses inutiles, effectivement, les, moi je suis, ça ne sert à rien. Si vous pouvez apprécier la valeur de cet homme Pas simplement parler, frère, mais savoir qui est, frère. Non, non, non. Quand vous avez compris qui est, frère, vous vendez tout ce que vous avez. Paul Amen. Amen. Bon, l'a dit, mais j'ai considéré tout cela, frère. La connaissance est comme étant de la perte, comme de la boue. La cause de l'excellence de, de la connaissance de Jésus-Christ. Nous, Seigneur et mon Sauveur, qui m'a sauvé par sa grâce, en fait, les lui, nous, avec majesté, ce qui vient de la gloire. Ça, ça, ça. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Frère, vous serez sévèrement jugés, frère Souvenez-vous de ce que vous entendez. Un jour, ce sera trop tard. Il vous a donné beaucoup. Je sais ça. Mais, Regardez comment vous, vous prenez toujours avec mépris, mais toujours avec, avec désinvolture. Vous prenez toujours pour quelqu'un. Vous pleurez, ça sera trop tard. N'oubliez jamais ce que vous entendez. Et comme l'Écriture le dit, effectivement, oh oui. Dans Joël, nous l'avons lu avec vous, nous le disons encore effectivement nous. Joël, puis nous l'avons lu, oui. Parce que dans Joël, Dieu, nous l'avons lu, effectivement, regardez bien. Et elle a dit oui. Verset 31, il dit... Avant l'arrivée du jour de l'Éternel et ce jour grand et terrible, effectivement, il a parlé de cela. Et puis dans Malachi voilà, au chapitre 4, regardez <rire> bien, au ah, chapitre 4, verset 1, il dit, car, car, voici si, le jour vient. Malachi 4, c'est... Palachi, ce pas loin, hein, c'est avant Matthieu, le Nouveau Testament. simplement, avant de commencer Matthieu, vous avez voilà c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Là, je ne vais pas aller loin. Alors il dit, car voici les jours viennent ardent comme une foulette. Oui. Hum. Il me dit, température seulement qui monte, nous savons plus vraiment très bien terminé. Oui. Il dit ici, ardent comme une foulette. Vous connaissez bien. Tous les hauteurs vous avez vu La place des mois. Bon. Qu'est-ce qu'on peut Qu'est-ce que ce frère peut même m'apporter Qu'est-ce qu'il peut même ma Non, non, non avant même qu'il soit né, je, je connaissais déjà. Je connaissais déjà. Et tous les hauts. Tous les méchants, ils seront comme ils Il dit, « Le jour qui vient les embrasera. <coughs> » Oui là. Et vous vous souvenez de ce que notre maître disait, non? Dans les Saintes Écritures. Vous voyez? Dans Jean au chapitre 15. Vous savez l'entendre? Je crois que c'est cela, Jean au chapitre 15. Il y a dit une parole, je pense, c'est cela. Vous Tout qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le rétrange. Vous suivez non. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le rétranche. est, le rétrange. N'est-ce pas Maintenant, nous lisons verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les serment, et il sèche puis on les ramasse, n'est-ce pas Puis on ramasse les salements, et qu'est-ce qu'on fait On les jette tout. Et qu'est-ce qu'il fait encore et Vous voyez le parallèle Vous voyez le parallèle Il nous montre que nous sommes des salments. il parle effectivement que tout salement qui est à moi, qui ne porte pas du fruit. Je suis un créateur. Vous vous souvenez, non Comme dans Matthieu, effectivement, tout ce qui dit le Seigneur, c'est fait. toujours très attention. Ne te pas tous. Il met tout ça à moi qui est en moi et qui ne porte pas du fruit. Moi oh, je connais Dieu, moi oh, je sais Dieu, et quand on t'observe. On n'a pas fait de moi, je ne fais pas de fruits. est -ce que c'est ce que Dieu attend de toi Qu'est-ce que Dieu attend de toi Alors on dit ici, donc, tout ça, effectivement, il dit, si quelqu'un ne demeure pas moi, il est jeté dehors, comme le serment, et il sèche. Donc, on le retranche ici, n'est-ce pas Il ne porte pas du fruit. Et puis nous retournons maintenant dans. Voilà, c'est ce que 4 dit. Car voici le jour qui hein? vient, Adam, comme une promesse. Tous les hauteurs, tous les méchants seront comme du chaud. Le jour qui vient les embrasera. Vous, vous suivez oui. Oui. Dit l'Éternel, armées. Et Dieu est pitié de ton frère. Amen. Vous savez, Dieu est bon. Et il me montre une écriture et c'est vrai. J'ai dit, Seigneur, peuple, je ne sais pas, mais que Dieu a quoi la grâce. Vous savez, même quand on fait la référence aux méchants. Vous voyez les méchants l'idéal, non mm -hmm. Vous connaissez les écritures. Et Dieu dit aux méchants, tu moi-même les mm -hmm. Vous se connaissez mm -hmm. Vous savez cela, non Oui mm -hmm. Le jour qui vient les Dieu dit les abris, il ne leur laissera ni si ni Mais pour vous qui craignez mon nom, et pour vous qui craignez mon nom, la crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. Amen. Amen. C'est là le commencement de la sagesse. Frère, je suis donné du temps à la parole de Dieu. Amen. Amen ces moules, les poissons, les vaches et les viandes, ce que vous voulez manger, ça verra en fait dans le mmh. mmh. Amen. Vraiment Amen. Vraiment, c'est la vérité. Vous savez, aujourd'hui, nous pouvons même nous asseoir très longtemps. Mmh. Amen. Là, dans question, très, longtemps, très longtemps, Et c'est là que vous pouvez voir dans votre cœur. Est-ce que qu'est-ce que je ressens maintenant, Seigneur je veux connaître davantage, ou je veux qu'il s'arrête et puis qu'on rentre vite à la maison. Mm -hmm. Est-ce que je veux savoir, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer Parce que je suis dans la condition où j'en suis aujourd'hui. Ce n'est pas de l'histoire, mon frère. Je me suis souvenu d'un malheur. Et Dieu jugera. Il a fixé un jour où il jugera. Mm -hmm. Mm -hmm. Alors, les juges vont venir, et, et personne, personne, vous qui êtes assis ici, vous n'y échapperez. a bon, vu, hein Et vous direz, mes frères, quand même, nous sommes arrivés au ciel. Il a dit, mais tout charmant, si quelqu'un demeure à moi, il ne porte pas de fruits. Donc, ça charmant, qui ne porte pas de fruits. Ça va être étranger. Mmh. Oui. Oui. Vous, vous savez on peut greffer aussi, non mmh. Vous savez C'est ça que j'ai dit, on peut rester longtemps. Mmh. Ah, oui. Longtemps, là pour que Dieu nous accorde la grâce que toutes ces choses sortent. Amen. Amen. Vous savez ce que Dieu est en train de pouvoir faire? Je vais te dire, vous savez ce que Dieu est en train de pouvoir faire? Vous savez ce qu'il est en train de pouvoir faire? Vous savez ce qu'il est, qu est, qu est, qu est en train de pouvoir faire? Vous savez dans les scènes écritures Hein hum? Le livre des Écoltes, vous savez ça, nous? Qu'est-ce que la parole de Dieu fait Elle juge. Amen. Amen. Alors il dit ici, mais pour vous qui craignez mon nom, célébrera le soleil de la justice. Amen. Et la guérison sera donc chez elle. Vous sortirez. Et vous sortirez comme le veau du létat. Vous sortirez, vous qui gagnez mon nom, vous sortirez, vous sauterez comme le veau de l'État. Ah oui, oui, oui, oui. Il dit, il dit, et vous foulerez le méchant. Vous allez fouler le méchant. Et il dit encore dit, et vous foulerez les méchants quand ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare. C'est pourquoi supporte les souffrances. Amen. Amen. Alléluia. Ne rends le mal pour le mal. Amen. Amen. Qu'on t'insulte, qu'on te traite de tous les noms. Alléluia. À cause de cet évangile. S'il faut que tout le monde t'abandonne. Amen. Accepte. Amen. Amen. Parce que le jour vient. Il viendra. Certainement il va venir. Et ce jour est aussi à la porte. Alors il dit ceci. Il dit, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées, souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse, auquel j'ai prescrit à rêve pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Amen. Quand on parle de la loi, c'est la parole de Dieu. Amen. cela. <coughs> Dieu tient seulement à une chose. Est ce qu'il a. En déclarant, toi tant que fils, tu sais la place du Alors il continue de lui, il dit, voici, je vous enverrai Élie des prophètes. Avant que le jour de l'éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Mm -hmm. Avant que ces jours-là viennent, effectivement, que les jugements viennent pour emporter, effectivement, avant que ne vienne, effectivement, je vous envoie un prophète. Élie, qui ramènera donc le cœur des, des enfants à la leur père. La père. <rire> et nos pères, nous sommes des, des apôtres. Amen. Et qu'il nous ramène effectivement sur le fondement. Amen. Les prophètes et les apôtres, c'est-à-dire que sur le fondement où il s'est tenu. Les prophètes sont tenus sur un fondement. Les apôtres, c'est la même chose. Quel est donc ce fondement les prophètes sont tenus, les apôtres aussi, frère. C'est cette unique et la seule, l'unique seulement sur lequel nous devons revenir. Amen. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, frère. On ne parle pas de lui pour simplement parler. Il est tellement si important. Amen. Amen. Oh oui, frère. Si, si vous saviez ce que ce que qu'il est, qu est ce qu'il a, ce qu'il qu représente, frère. <coughs> Vous savez, quand on dit aimer le Seigneur de tout son, son cœur, vous prendrez le plaisir de pouvoir aller. Même si ce qu'il vous dit est tellement dur, mais vous sentez que là au fond fond de votre âme, il dit, mais vers qui d'autre pourrais-je aller? J'étais perdu dans le bas-fond. Ma mère ne pouvait pas. Mon père ne pouvait pas. Aucun homme ne pouvait le j'étais là tout seul abandonné tous les hommes aïe et maîtriser. tu as été ah, là yeah. jusque dans le lieu où personne ne pouvait venir me Amen. Amen. Amen. tu me souviens d'où j'étais mon Seigneur Amen. Oui. tu as été le seul Amen. Amen. alors aujourd'hui <rire> Il devrait généralement t'abandonner à cause d'un homme, d'une femme, d'un ben travail, Amen. de mariage, ou de mes enfants, non. ou je ne sais pas moins de quoi, même si ma famille doit m'abandonner. Même si la femme doit m'abandonner, même si l'homme doit m'abandonner, Seigneur, je ne l'homme jamais. j'essaie une chose Amen. que les jours où mon corps sera sans route ce temple ici Amen. déplacé dans le cercueil Amen. ma femme m'abandonnera mon mari m'abandonnera mes enfants m'abandonneront tout le monde mais toi non Amen. tu revendiqueras ce corps alléluia Amen. parce que c'est un temple qui est à toi Amen. Amen. C'est la faveur au-delà de, de la compréhension Amen. des enfants Amen. Il n'y a aucun homme qui peut vous aider comme lui. Il n'y a aucun homme qui peut faire ce que lui est capable de faire. Amen. Mais il a porté ton jugement. Et c'est par lui que Dieu va juger le monde. C'est lui-là et ton Seigneur. C'est lui pour qui sur la terre tu as Amen. Amen. Il a dit sans moi pour le couverture de devant nous. nous